S'amuser Normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver On s'entraîne sans répit Et salut à tous et à Excusez-moi, j'ai bugué parce que j'ai cru que mon micro était pas branché. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tranquille, hein, pépère. Voilà sur l'outillage. Donc vous avez vu le magnifique. Euh, je pourrais mettre oh, je pourrais mettre petit masque à sur un bout de papier, mais non, c'est pour cacher ma télé. C'est pour parler des du des, des, des stuff ou de, des objets de collection que je vais mettre dans ma nouvelle pour commencer, le duel disque GX. Alors pourquoi le duel disque GX Tout simplement, regardez. Parce que de tous les duels disques que j'ai eu, c'est le seul qui ait les cartes magiques et pièges là. Sinon, ils sont tous là et c'est chiant. Après, il y a le cimetière qui est un peu petit, certes, mais on peut rabattre. Voilà, ça devient le duel disque GX. Sachez qu'ils ont sorti le duel disque GX en version <coughs> Osiris. Hein? Ils ont sorti même le duel disque. Euh, euh, donc, ils ont sorti le duel disque normal avec l'animation quand tu mets le duel, quand tu prépares le duel. Voilà. Voilà. Hein? il y a le duel disque 5D donc les deux duel de disque 5D parce qu'il y a le duel disque normal il y a le duel disque moteur aussi où tu mets là ton deck et tu n'as plus qu'à à piocher une carte à chaque fois voilà il y a le duet disque Jace il y a le duel disque que j'avais oublié du du et Calc, et ils ont sorti le duet de disque de Yu-Gi-Oh archive euh, Euh, c'est euh, non, pardon, le Ugeo Seven mais celui-là je ne l'ai pas encore acheté parce qu'il coûte une blinde donc euh, j'ai pas mal misé à acheter tous les Ugeo ensuite je remercie mon ami Soshiro Takayuki qui m'a offert ce t-shirt pour Noël l'an dernier, donc, je crois que c'est un t-shirt de juge il me semble il me semble voilà avec le feu grégoire volcanique Ensuite, je remercie Ultra Jeux de me suivre depuis tant d'années parce que ça fait quand même bien 10, 15 ans que je commande chez eux. Oui, vous allez me Ultra Jeux, c'est cher et patati patata. Mais chez Ultra Jeux, je ne suis jamais déçu des bois Donc, la casquette Yu-Gi-Oh bien sûr. Hein. Donc, à l'intérieur, il y a même le petit logo Yu-Gi-Oh. Voilà comment il est fait. Après, ce qui n'est pas yu mais moi, ce que j'aime bien, parce que ça me plaque les cheveux et ça fait un peu pirate. Donc, ce petit bandana que vous ne verriez pas parce que c'est sous la casquette. Et ensuite, merci à Wish pour ces lunettes Bluetooth. Alors, oui, vous allez me dire, elles sont sales. Mais c'est des lunettes Bluetooth. Qui font très bien à faire. Voilà, là, elles sont mieux. Donc, je les mets comme ça. Voilà. Et avec mon téléphone, et avec mon téléphone, je peux écouter de la musique si je veux. Voilà, mais il faut les recharger. Mais bon, ça se recharge en port On peut même changer le. On peut mettre même pause, on peut même changer la musique suivante ou changer la musique précédente. Voilà. Donc, vous allez voir. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vidéo d'intro avec ça mmh, Ça, vous le saurez quand j'aurai le temps de le faire. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à plus et je vous souhaite une bonne journée. Et ciao tout le monde. Et tu es prêt à jouer Dès qui tu veux Quand tu veux Dans le monde entier Allez. Tu veux tenter ta chance fais bien vous voulez l'aider okay. Regarde